Il faut faire étape par étape, il faut bien s'organiser et même je, je, je leur conseille même qu'ils amènent un peu euh, bon de l'argent de poche à côté. Au début, oui, pourquoi pas... Mais faut, en fait, il ne faut pas aller vite. Un premier conseil il ne faut pas aller vite, il faut aller étape par étape, step by step, étape par étape. Et c'est un très bon conseil. Et les gens ici sont hyper, hyper, cool. Les gens peuvent vous aider, même si vous ne savez pas. Et il y a des services qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner même pour faire les, certaines démarches. Donc, euh, no stress, il ne faut pas stresser. Il ne faut pas se prendre la tête. J'étais avec madame euh, Nath Nathalie Noël. C'est elle qui s'occupait de ce qui est démarche. Donc, elle m'a demandé certains documents à euh, envoyer. Je les ai envoyés par mail. C'est ma, ma pièce d'endité. Euh... Map de naissance, euh, extrait de quasi-judiciaire, par exemple. Et en même temps, on m'a des formulaires à remplir, des questionnaires, euh, nom, prénom du père, de, de naissance, euh, mère et père aussi. Donc, euh, j'ai tout rempli, j'ai envoyé. Donc, je, même, pas, même pas un mois, quoi, trois semaines après, c'était vers, euh, vers août, je pense, mi-août. J'ai reçu euh, l'admission euh, du permis de travail. Et donc, euh, j'ai eu euh, deux semaines, euh, quelques, euh, pratiquement un mois de délai euh, pour préparer mon voyage. Donc, j'ai acheté mon billet d'avion, euh, bon, je suis préparé personnellement, donc, je préparais mes affaires, bon, j'ai réglé mon problème avec mon ancien logement, donc, j'ai rendu mon logement, etc. Et euh, le 23 septembre, c'était vendredi, euh, c'est là que j'ai pris l'avion le matin. Donc, euh, ouais, je suis arrivé ici euh, dans la matinée parce que, en fait, décalage horaire entre la France et, et le Québec, c'est 6 heures. Donc, j'ai pris l'avion le matin en France, c'était vers 7 heures. Donc, je suis arrivé ici vers, euh, vers 11 heures, ouais, si je me rappelle bien. Oui, c'est vers 11 heures, c'était 23. Et donc, j'ai débuté mon, mon premier jour de travail, c'était le 26 septembre. 2022. Bon, première journée, j'ai fait connaissance avec la DRH, les personnels, les collègues, le site, bien sûr, du visite du site, ils m'ont fourni les tenues de travail, etc. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment au top. C'était bien passé. Euh, bon, je me suis organisé aussi. Bon, c'était un peu, bon, il faut dire la vérité, c'est un peu fatigant, mais après, après on n'a rien sans rien. Quoi. C'est comme ça, c'est un petit peu, un petit moment, il faut être un petit moment hein, vraiment, un truc pour avoir patience, c'est tout. Il faut être organisé surtout. Après, c'est pas, ça arrivera. Premièrement, bon, il ne faut pas toujours se mettre à côté. Même si vous ne connaissez pas les, les collègues, il faut rentrer dans la discussion, il faut, euh, faut rentrer dans la communication. S'il y a un truc que vous ne connaissez pas, vous n'hésitez pas à les demander. Donc, il... Par contre, si vous vous mettez à côté, Bon, à un moment, euh, les, gens, bon, les personnes vous vous mettre à côté normalement. Euh, voilà. Il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas hésiter. Si euh, vous avez des questionnaires, euh, communiquez avec vos collègues. C'est l'intégration. Les collègues, c'est l'intégration. Donc, la communication entre les collègues, ça se passe bien. Ça, c'est l'intégration de l'entreprise. Parce que c'est un travail, surtout mon, mon, mon cap personnel. En fait, c'est un travail d'équipe. Je travaille avec beaucoup de, de collègues. Donc, euh, la, ton, la tendance, c'est important entre collègues. Donc, il faut bien s'entendre.